Bonjour et bienvenue dans EPOCO, l'émission politique du quotidien. Moi ça m'a fait drôle d'entendre que l'espérance de vie des Français avait baissé en 2015. Je pensais que s'il y avait un domaine où on voyait vraiment le progrès, c'était dans le domaine de la durée de vie. Et que finalement notre mode de développement, eh bien, on voyait son côté positif sur ce qu'il apportait aux gens en durée de vie. Mais après je me suis dit, est-ce que ça c'est pas juste un récit Et qu'en fait on pourrait lui substituer à un autre récit de déclin mais en fait, pourquoi on a besoin de récits Je pense qu'on a besoin de récits parce que c'est ce qui donne du sens à l'action collective, à un sens politique et sous une forme, le récit, qui est une narration avec des événements, des personnages et une morale qui permet de justifier des décisions collectives. Parfois, c'est tellement prégnant, un récit, qu'on est plongé dedans et on perd notre esprit critique. Il faut se souvenir qu'on peut raconter plusieurs histoires sur un même événement. Par exemple, prenons ce qui s'est passé à Flint, dans la banlieue de Détroit aux états unis dans le Michigan. C'est une commune qui, il y a deux ans, a été placée sous tutelle. Et donc, le gouverneur a nommé un administrateur provisoire qui a regardé les comptes et qui a dit euh, « si on veut s'en sortir, il faut diminuer les dépenses, et notamment la dépense en eau potable. On achète de l'eau à Détroit qui est très chère. Prenons notre eau nous-mêmes, localement, la ressource qu'on a. Traitons-la, distribuons-la. » Il y a eu des habitants qui n'étaient pas très d'accord. Tant pis, de toute façon, en, en situation de crise, voilà. Sauf que cette eau, ils avaient raison de s'inquiéter, elle était acide, elle a abîmé les tuyaux par corrosion, elle a emporté du plomb parce qu'il y avait du tuyau en plomb, et elle a intoxiqué la population. Le taux d'enfants contaminés a été multiplié par deux en deux ans. Et du coup, euh, on pourrait raconter que ça, c'est typiquement une histoire de déclin, parce que, voilà, est-ce que l'Amérique a encore les moyens d'assurer des services publics de qualité Mais en fait, ça n'a pas été euh, politisé comme ça aux États-Unis. Dans la campagne électorale de, euh, des présidentielles, Hillary Clinton a dit que cet événement, c'était finalement un autre récit, celui de la ségrégation et des inégalités nées de la ségrégation. Parce qu'en fait, Flint, c'est une banlieue dont la population est majoritairement noire, et quand les habitants se sont mobilisés en montrant des échantillons d'eau qu'ils avaient pris, montrant que l'eau qui était distribuée était de mauvaise couleur, de mauvaise odeur, eh bien, ils n'ont pas été crus. Pourquoi ils n'ont pas été crus Eh bien, parce que l'autorité plutôt blanche n'a pas cru la population plutôt noire. Alors, vous voyez, on peut raconter deux récits. Et puis, on pourrait se demander si en France, on pourrait aussi se raconter de récits. Parce qu'on nous dit que euh, ce qui s'est passé en 2015, en fait, ce n'est pas très significatif. Et donc, du coup, il n'y a pas à s'inquiéter sur l'espérance de vie, parce que finalement, la population vieillit. Et du coup, il y a de plus en plus de personnes âgées qui sont sensibles à des événements exceptionnels météorologiques qui ne vont pas se reproduire. Euh, des étés très chauds et un octobre très froid. Mais si on prend le récit du changement climatique, des étés chauds comme ça, il y en aura plein. Et du coup, ça va peut-être durablement affecter notre espérance de vie. Du coup, il y a peut-être des décisions à prendre